Salut les pépiniéristes, les planteuses et planteurs Cette semaine, ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo, et pour cause, c'est un petit peu la même chose que je fais depuis, euh, depuis 15 jours, 3 semaines, un mois même maintenant, c'est-à-dire de la greffe, de la plantation, du désherbage. Je suis en train de préparer mon BRF pour bientôt, donc il va y avoir beaucoup de paillage BRF bientôt, et on a planté quasiment tous les arbres greffés. Je dis « on » parce que j'étais avec les stagiaires. Donc euh, j'ai Géraldine, la stagiaire que vous avez vue dans les précédentes vidéos, qui a terminé son stage chez moi pour l'instant. Et donc j'ai actuellement une autre stagiaire, Nora qui est avec moi. Donc on est censé essentiellement planter les arbres greffés cette semaine. Donc euh, euh, Ce qui n'avait pas encore été fait. Donc là, ça y est, j'ai suis au taquet. J'ai 900 à peu près qui sont plantés. Il m'en reste une petite centaine à finir et à planter derrière. Et donc, cette semaine, pépinière, pleine terre, on est sur la dernière ligne droite. Donc, euh, je vous montre ça. C'est parti Donc... La première chose à vous montrer, c'est euh, ce que je suis en train de, de vous montrer juste derrière là. C'est ma piscine, c'est mon bac de, de bassinage des plants. Ici mes godets forestiers avec mes boutures qui ont été faites, sur mes boutures un peu capricieuses, celles qui ont du mal à démarrer parce qu'il leur faut de la chaleur, qu'il leur faut de l'humidité régulière, mais pas de flotte, pas de risque de champignons, de pourriture et compagnie. Donc ça concerne qui ça concerne essentiellement les ronces sans épines qui ont un taux de bouturage qui, qui est pas mal hein mais que là j'ai nettement amélioré parce que je vois bien tous ceux qui ont réussi donc ceux là vont être transplantés pleine terre dans pas longtemps les vignes ont bien démarré parce qu'elles ont la chaleur sous la serre les pieds dans l'eau la bouture se passe bien donc les vignes elles, elles vont également profiter de la pleine terre bientôt et puis les figuiers, pour l'instant, eux, ils sont un peu à la ramasse pour l'instant, ils sont frileux, ils ont pris un petit coup de gel. Donc, euh, bon, ils ne sont pas pressés de démarrer, euh, donc on verra quand est-ce qu'ils seront transplantés plus tard, quand ils seront prêts. De toute façon, les figuiers, c'est beaucoup plus euh, long à démarrer. À la pépinière, les travaux actuels, c'est essentiellement euh, bah, finir les plantations. Euh, j'ai encore quelques boutures à faire, notamment de porte-greffes, que je veux faire des essais, donc je vais faire pas mal de plantations de porte-greffes qui attendent. Et puis euh, des herbages. Des herbages, mulch. La semaine prochaine, je vais être en chantier, enfin dans un peu plus de 10 jours, pardon, je vais être en chantier BRF, donc je broie du bois pour faire mon broyat du bois raméal fragmenté, BRF. Et donc bah ça, ça va aller à la pépinière en, en grande partie, et puis sur les, les pieds-mères, pardon, sur une autre partie. Donc, euh, donc ça, c'est le chantier qui se prépare. Et donc du coup, mon planning euh, pépinière, mon temps de travail pépinière à cette saison-ci, donc mi-avril euh, jusqu'à mi-mai à peu près, ça va être 2-3 euh, jours par semaine maximum, euh, peut-être un peu plus pour le moment... 4 et puis ça va aller en diminuant au fur et à mesure. Tout simplement parce que, ben, en fin de compte, j'ai juste le suivi des greffes maintenant à faire et le désherbage, donc j'ai des mulches en attendant et tout ça à faire, mais une fois que ça sera fait, ça sera fini et, et il n'y aura plus qu'à qu suivre ça. Bon et eh bien voilà la pépinière côté bouture, le grand soleil de la semaine. Voilà, la stagiaire et Nora en train de désherber. Et euh, bon, bah 80% du boulot est fait là à la pépinière pour la partie production. Donc les arbres de l'année dernière ont été replantés il y a un moment. On va finir... Je vais finir un peu de désherber ici avant de mettre le BRF, qui va arriver dans une quinzaine de jours. Enfin, qu'on va faire dans une quinzaine de jours. Les pieds-mères ont été taillés, la plupart en tout cas, et il me reste un peu de greffe à faire sur place. Là j'ai les pommiers qui ont débourré, euh, pas mal débourré même, pommiers francs qui vont être greffés sur place. J'ai greffé déjà les nachis sur place là, donc j'ai un peu de nettoyage également à, à faire autour avant de mettre du, du BRF. Voilà, des pieds-mères de petits fruits euh, en pagaille, c'est vraiment parti là, on est vraiment en euh, pleine saison. Un petit tour euh, pour vous montrer les, les framboisiers. Les pieds mers de framboisiers, pareil. Ils sont à fond. barbe, qui est bien parti. puis une de framboisier qui, bon, on voit mon ombre désolé mais tellement de soleil que je peux pas tellement me mettre dans l'autre sens, allez je me trouve euh, donc dans la pépinière, dans la partie production, ce côté-ci, les arbres greffés. Donc ben voilà, il en reste encore une petite cinquantaine que je n'ai pas encore greffé, mais que je vais faire ça d'ici sous peu. Et donc là, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf lignes. Sur chaque ligne, il y a entre 100 et, entre 100 et 120 arbres. Donc ça fait un peu de monde. Donc ça c'est de ce côté là et puis je vais reculer pour éviter le soleil en pleine tête. Allez, côté petits fruits, côté boutures, on est en, en train de finir de faire un premier désherbage, ce qui nous permet de voir nos beaux petits plants, c'est pas mal ça pour les jeunes petits cassissiers là, qui sont bien partis, à gauche ici j'ai du goji, là-bas j'ai du l'osier, du sol osier. Voilà et donc on a tout désherbé là. La stagiaire en train de finir la dernière ligne. Là. Il y a euh, 21 lignes pour l'instant. Il restera quelques lignes à rajouter en plantation avec les boutures euh, que j'ai faites dans les plaques forestières. En ce qui concerne euh, voilà mes petits mes petites ventes de printemps en pot donc, voilà j'ai des, des plans là arrivé euh, des plans qui arrivaient euh, arrivé mi-avril commençait être pas mal donc la piscine euh, bah, vous voyez ça pousse hein. Ça pousse, ça pousse, ça pousse, et je commence à avoir un petit peu de, de résultats, enfin de résultats, des pistes par rapport à, à cette fameuse eau de saule dont on avait évoqué déjà la dernière fois, et dont j'avais discuté sur, sur le Discord des pépiniéristes entre autres. Donc ici, en fait, euh, regardez, ça va être assez flagrant, enfin euh, c'est pas flagrant surtout en fait. Euh, ça allait clairement sur les goji là-bas, là on voit vraiment bien la différence. Euh, Puisqu'ils ont le même traitement les deux, mais il euh, y a ceux de gauche euh, ici, qui euh, ont eu droit de l'eau de saule. Donc ils sont euh, plus verts et plus grands. Alors que ceux-là sont un peu plus rachitiques, c'est les mêmes, hein. c'est la même souche exactement, ils ont été faits au même moment. Donc là, il y, y a un petit peu de différence. On voit une petite différence également sur les ronces sans épines, qui globalement vont, ont toutes bien poussé. mais il y en a qui ont clairement plus poussé que d'autres. Ici, ils n'ont pas eu leur, de l'eau de saule, ceux-là, alors que les autres ici en ont eu. Voilà, et euh, bon, sur les vignes, pour l'instant, c'est pas spécialement flagrant. A euh, chaque fois j'ai fait, euh, quand j'avais par exemple ici, j'ai Italia et Italia, donc il y en a qu'un des deux qui a eu. Et pour l'instant je ne vois pas de différence au niveau de la pousse aérienne. Ici perdin perdin, pareil, je vois pas de différence pour l'instant. Donc euh, à suivre, euh, sachant que j'en ai d'autres euh, également derrière. Pas de différence notable notamment pour, no, non plus pour les figuiers pour le moment les figuiers ont, ont du mal à démarrer, vraiment, ils ont eu un petit coup de gel qui les a freinés d'un coup. Voilà, les sureaux en ont eu aussi, mais pour l'instant, ça a du mal. Ça a du mal à raciner pour l'instant, donc ça végète un petit peu, mais c'est en train de partir. Donc, euh, bon, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui demande à avoir un petit protocole de test un peu plus poussé pour l'année prochaine mais l'autre de saule il euh, y a un petit potentiel à, à creuser bon pour les pour les travaux de pleine terre à la pépinière il me reste du coup à bientôt euh, transplanter ça donc euh, c'est ces murs notamment sans épines qui du coup ben ont bien bouturé euh, les racines sont visibles en dessous Là, on en voit un petit bout sur celle-là, mais globalement, c'est partout, partout le cas. Donc là, je vais bientôt pouvoir transplanter ça à pleine terre. Hein, je ne vais pas attendre trop longtemps. Les goji, bon, c'était sûr. Hein, ça, les goji, ça, ça pousse tellement bien. Euh, donc j'en ai déjà une série là-bas. Je n'ai pas d'intérêt, grand, un grand intérêt à les mettre en pleine terre à la pépinière. Donc je vais peut-être faire des, des pots, des, des, des, des conteneurs ici pour le printemps. Et puis si jamais... Euh, si jamais les conteneurs ne se vendent pas, ben je pourrais toujours les remettre en pleine terre juste, juste après. Parce que euh, tout ce qui concerne mes conteneurs, en fait, je fais que de la vente euh, au mois de mai. Uniquement pendant un mois parce que je ne veux pas... Vous voyez ces containers de 2 litres là. Euh, je veux pas que les plants aient des racines qui, qui, qui chignonnent, qui tournent dedans en fait. Donc je veux qu'ils soient le moins longtemps possible là-dedans. Et pour moi, c'est juste un produit d'appel de printemps. Par exemple, ici, j'ai des vignes euh, de la collègue pépinière qui fait de la vigne, ici, euh, Gaël, Gaëlle Berriot, Grappyrus. Donc là, j'ai des, euh, des vignes qui font partie des, des premières vignes qu'elle a, qu a mises en production. Enfin, en, en production pépinière. Et qui sont en test. Et donc, il euh, y en a qui poussent très très bien. Quoi. Donc l'idée, c'est de d'essayer d'implanter aussi des variétés de vignes qui soient intéressantes pour la Bretagne. J'ai un peu de trifoléata, des futurs porte de d'agrumes. Puis voilà, donc là, là on est sur Groseillet Wilder. Ouais, ils ont déjà pris plus de 20 cm en, en trois branches. Donc ça fait quand même des jolis plans pour la vente là de du mois de mai et donc la saison pépiniériste partie production pure et dure commence à s'alléger et la saison maintenant qui va partir vraiment sur complètement un autre aspect Et donc ça je vais essayer de vous le montrer également un maximum parce que c'est beaucoup d'entre de, vous me l'ont demandé euh, et je l'avais proposé de toute façon, donc euh, ça va être l'occasion. On va parler communication, on va parler vente, on va parler euh, gestion client. On va voilà. Là, maintenant, je suis en train de mettre en place, de commencer la mise en place euh, de la partie vente, communication. Donc, c'est-à-dire le site internet, la mise à jour du site internet, mon dépliant, donc la mise à jour, euh, euh, la finalisation et la, comment dire, l'impression. Donc ça, il va me le falloir assez rapidement puisque mes premières ventes euh, réelles, c'est juillet. Je dis réel parce que je peux très bien faire des premières ventes, euh, des, pre des premières commandes avant. Mais je me suis posé comme timing juillet, début juillet. Je saurai les petits fruits où ils en sont dans deux mois, euh, puisqu'ils auront poussé ou pas, en fonction de comment ils auront poussé. Euh, dans tous les cas, pour moi qui suis finalement quand même un assez jeune pépiniériste en termes d'expérience de pépiniériste, euh, pas en, en expérience de multiplication, ça va, ça commence à faire 7-8 ans, euh, c'est bon, je commence à maîtriser. Donc la partie production en elle-même, euh, elle est relativement facile à gérer pour moi. Euh, la partie production en quantité, ça par contre, c'est vrai c'est vraiment le boulot du pépiniériste. Ça, c'est ce que je vous ai montré pendant la, la saison euh, de l'itinéraire d'un pépiniériste fruitier. Et... Euh, pour essayer de vous montrer un peu ce qu'on peut vivre les premières années sachant que moi je viens de démarrer ma troisième saison vraiment pépinière quoi. et là je rentre dans un cycle euh, je rentre dans un cycle de, de, de, de, de, de routine enfin de comment dire de, de mon maximum de production est atteint je ne ferai pas plus donc je vais rentrer dans un cycle maintenant où d'année en année je vais refaire la même chose en quantité. Donc je vais juste peaufiner moi, mon organisation, mon travail, mes réussites de mieux réussir mes greffes, mieux réussir mes boutures, essayer d'avoir moins de pertes. Donc ça c'est la partie production qui techniquement moi personnellement je la trouve globalement très facile à gérer et pour vous ça sera aussi le cas pour tout le monde globalement parce que ça n'implique généralement personne d'autre. Ça implique que nous et nous seuls on, on bosse et puis si on bosse ben on a des résultats et ça n'implique pas des clients notamment donc on peut produire on peut produire on peut produire euh, ça c'est facile maintenant il va falloir les vendre pour produire les gens et, euh, et donc ben, pour tout vendre euh, ben, il va falloir se montrer il va falloir discuter il va falloir il va falloir montrer qu'on est là il va falloir vendre ses produits et donc, bah, moi, ça fait euh, trois ans, euh, bah, surtout que j'ai commencé une année Covid en 2020. Hein. Donc, se faire connaître quand on est sur une année Covid où il n'y a aucun salon, aucune foire, aucun truc comme ça où on peut aller, euh, bah, forcément, ça limite. Donc, j'ai développé la partie site Internet. Donc, glo donc globalement, c'est tout cet aspect se faire connaître qui va vous demander beaucoup de boulot. Surtout que quand on, se lance en, quand, quand on est en agriculture... On, on est content de pouvoir bosser dehors, on est content de produire euh, des plants ou, ou, ou des fruits ou peu importe ce qu'on qu a choisi comme culture. Nous en pépinière, bah, c'est des plants. C'est notre petit truc. On est dans notre petit cocon, euh, c'est facile. Et puis ben, il va falloir aller un petit peu à la rencontre du, du, du monde extérieur. Et c'est pas forcément, enfin moi c'est ce que je constate, euh, euh, c'est que c'est une partie qui est plus compliquée. Parce qu'il va falloir euh, aller discuter avec les gens, il va falloir vendre ses choses, et il va falloir se montrer, et il va falloir euh, trouver sa clientèle. Donc, c'est une phase qui est complètement différente. C'est un métier presque à part, vendre. Et ça va être la partie qui va vous demander peut-être beaucoup d'efforts pour certains. Euh, puisque ça va être moins naturel, ça peut être moins naturel. Donc moi ça va, euh, je suis assez à l'aise sur les outils de communication, euh, à l'instar des vidéos par exemple. j'ai pas trop de mal à parler. Euh, le début, le démarrage était un peu dur. Le démarrage, il fallait... Comment euh, on démarre Il faut investir un peu sur du matériel de, de vente, de, de présentation, un stand, de, des tables, du visuel. Donc il faut quand même beaucoup, beaucoup travailler la com. Donc ça, on le verra. On le verra dans les semaines maintenant qui vont venir. Pour résumer, je considère que... que le fruitier, de toute façon, quel qu'il soit, petit fruit ou arbre, surtout arbre, greffé, a globalement le vent en poupe, si je puis dire. Ça veut dire que du client, il y en a. Et il y a du potentiel, hein, parce que... Parce que quand toute la population euh, se sera décidée à planter un arbre fruitier chez, chez lui, ça fait quand même un sacré paquet d'arbres fruitiers à, à produire euh, côté production. Donc globalement, globalement, le, comment dire, le client est facile à trouver. Par contre, euh, je considère, moi, pour ma part, que je préfère, moi, me montrer et que le client me trouve plutôt que de, que moi aller chercher le client. Donc c'est pour ça que je, bon, il y a certaines interventions, certaines choses que je fais qui me permettent d'aller un peu chercher les clients, d'appâter le client, de montrer que je suis là surtout. Et donc, vous allez avoir euh, une phase où il va falloir vous montrer, enfin, en tout cas moi je suis passé par là, hein. et... Euh, c'est une phase où vous allez vous montrer, mais vous n'allez pas faire de vente. En fait, c'est juste montrer votre nom. Voilà, moi c'est Tilipousse. Voilà, mon logo. Il commence à être connu. Ah, les gens ils disent ah des fruitiers. Et puis l'année d'après ils disent ah mais tiens il y avait une pépinière que j'avais vue là. Comment s'appelle déjà Bon, au fur et à mesure ça va faire son petit bonhomme de chemin. Là je démarre la troisième année vraiment pépinière. J'ai commencé à avoir un retour de clients qui sont venus parce que des voisins ou des copains, eux, ont parlé de moi. Donc, le bouche à oreille. Mais jusqu'à là, c'était pas le cas. Le cas, euh, ça a toujours été euh, mettre des flyers, mettre des cartes de visite à droite, à gauche, euh, faire des vidéos, par exemple, faire de la publication sur Internet, bien se référencer sur les moteurs de recherche ou les choses comme ça, si on a un site Internet, et puis euh, faire des foires, des salons. Voilà, mais bien ciblé, parce que si vous faites tous les marchés du coin, parce que j'ai fait quelques marchés du coin, hein, des petits marchés locaux, ça marche ouille on se fait connaître, on se fait montrer, mais c'est pas là qu'on va vendre, mais ça fait parler, ça fait... On monte notre tête, quoi. Et donc ça, ça va être euh, une grosse partie du boulot qui va commencer mai-juin, là et puis qui va se prolonger jusqu'à bah, jusqu novembre, en fait. Bon, vous l'aurez compris, la... La partie itinéraire, technique, production va vers sa fin. La partie itinéraire, technique, communication, vente débute. Donc, euh, je ne vais pas faire une saison 2, parce que ça fait partie de la même saison, mais euh, on est sur une deuxième partie de saison, ok Donc, euh, donc bah déjà, pour ceux qui sont dans cette partie-là aussi, je vous souhaite bon courage, et, parce qu'il y a encore du boulot pour, pour cette année, évidemment. Euh, ce que je veux dire. Donc je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin de week-end si vous regardez la vidéo avant la fin du week-end, si elle est sortie. Et euh, donc on se retrouve dans euh, sans doute euh, peut-être une dizaine de jours pour vous montrer vraiment euh, suffisamment de nouveautés en tout cas pour en parler, euh, puisqu'il y aura du BRF notamment, euh, il y aura des, des ventes, il y aura... Euh, il y aura plein de choses comme ça, donc euh, qui, qui vont qui vont commencer. Donc euh, ben canaux.